Moi, ce qui me fait rêver, c'est faire du vin bio, faire du vin nature, sur des petites surfaces. Et ça, là, ça devient intéressant, là, tu t'épanouis, là, tu te fais plaisir, quoi. Moi, je suis fils de viticulteur, arrière-petit-fils de viticulteur. Euh, dans une région très viticole donc il y avait de fortes chances que je devienne viticulteur <rire> même si depuis petit de j'ai pas trop envie de faire du vin ça me paraissait assez ingrat comme métier au final je pense que mon père il a réussi à me retransmettre sa passion <rire> moi je disais toujours choisis ton métier tu n'auras pas de travail tu vois c'était un espèce de truc comme ça et quand j'ai vu que Baptiste était un peu dans le même esprit que moi je me dis ouais, fais des vignes, tu vas voir c'est top bien cette sensation de liberté, de... Bah après ça dépend comme comment tu fais la viticulture, mais en tout cas nous on l'a fait de façon à, à être libre, on fait ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qui nous plaît. On vend le vin aux gens qui... avec qui on s'entend bien. La base du vin nature, c'est faire du bon raisin. Une fois que tu as fait du bon raisin, tu as fait 70% du boulot. quoi. Les sols sont travaillés, j'utilise beaucoup de tisane et de de plantes. On est quand même hyper tributaire de la nature vu qu'on fait sans additifs. Donc euh, bah, des fois ça marche moins bien que d'autres. On a une équipe qui est quand même bien, qui est bien soudée, surtout par la cuisine, l'ambiance et tout ça. C'est pas des gens qui viennent à 8 heures par jour pour travailler, ils sont là 15 jours, 24h sur 24. C'est comme si on partait à la pêche en mer quoi, en bateau. C'est un peu de bordeaux, servi en fait à passer dans les rangs où les vendangeurs euh, remplissent des caisses de raisins et du coup ils débardent en fait ils sortent les caisses des rangs et puis en fait ils participent énormément à l'ambiance des vendanges et puis ils sont très bien dressés et du coup euh, ils connaissent leur boulot quoi Olivier en fait il a une pédagogie qui est super c'est qu'il te montre et après il te laisse faire Hop. et surtout aussi il a envie de transmettre Olivier c'est trop bien il a vraiment envie de transmettre euh, ce qu'il sait il prend du temps pour nous apprendre quoi donc c'est super chouette moi j'aime pas la routine, tu vois toujours le même pendant 10 ans que tu vas le faire. Moi mon plaisir c'est d'apprendre ce que j'aime. Donc après si c'est quelqu'un qui le fait tout le temps, euh, bah, c'est plus très rigolo. Il n'y enfin, a pas de place pour les autres. Et là moi j'aime bien quand c'est des nouvelles qui arrivent ou on découvre le truc, enfin elles repartent avec un, avec un petit bagage euh, supplémentaire. Là pour le Cabernet Franc on utilise un érafoir, c'est une machine qui sépare euh, les raisins de la rafle, parce que le Cabernet Franc c'est un cépage qui a des grosses rafles et des petits raisins, pour éviter que ça mette trop le goût de la rafle dans le vin, on ne les sépare pas avant de les mettre en cuve. Les vignes c'est monotone, par contre avec les copains tu rigoles, la cave euh, tu fais plein de trucs différents donc c'est super intéressant, par contre tu cours, tu portes, tu, tu rigoles moins quoi, mais c'est intéressant. C'est la vendange d'aujourd'hui, de l'après-midi ça. Donc ça ça fait à peu près 2 mètres de profondeur. Alors là on peut mettre 4 tonnes, 5 tonnes. Donc à peu près un hectare, euh, moi je mets un hectare et demi là, un hectare vin. Et donc ça fera 25 hectolitres de vin. Donc ça va être foulé pendant 3-4 jours. Je ne sait pas si énologiquement c'est meilleur qu'une cuve qui tourne en inox, des pigeurs électriques ou je sais pas quoi. Euh, nous, c'est pour pas le plaisir. C'est le boulot de toute une année. quoi. Donc euh, on ne peut pas, à la fin de l'année, euh, ramasser du raisin à la main et puis à mettre ça dans une machine qui tourne tout seul. En deux et 23 degrés. Ouais. Donc hier c'était à 1062, donc là ça perd 10 par jour. Et marrant, ça c'était le truc le plus magique, en fait tu viens faire des vendanges, tu viens couper et en fait c'est pas ça du tout que tu fais. Tu fais du vin et t'apprends. Le vin vivant, c'est de A à Z, quoi. il n'y a pas de, une phase où tu peux mécaniser à fond et dire que c'est vivant. Euh, nous, on travaille qu'avec du vivant, les chevaux sont vivants, les gens sont vivants. Une souche, elle sera mal taillée si, si tu n'as pas envie de la tailler, si tu tailles ça mécaniquement, n'importe comment, si tu l'aimes, tu tuc. Ça vient tout de suite, et puis c'est la souche qui te dit. Donc si tu veux tout ça, ça fait qu'à la fin, tu as un produit qui est complètement différent. Et toute l'énergie qu'on met, on se retrouve dans le vin. Donc si tu embauches des beaux gens, forcément tu fais un beau produit. Cabernet Franc. Quand je te parle d'une bonne année, c'est qu'il y a vraiment eu des personnes super qui sont venues cette année-là. Ouais, c'est un, un moment de partage, quoi. C'est, euh, tu trimes toute l'année pour euh, faire du raisin, et là on le ramasse et c'est là, tu sais, si t'as fait une bonne année ou pas. C'est un moment de le fêter, quoi. <rire> et ce qui j'aime bien, c'est quand les gens ils disent, euh, euh, tu te rappelles d'hier C'était ce matin Non, c'était hier. Ah non, c'était avant-hier. Et si tu veux, il on est plus dans le temps là. D'Evornange, ça fait à peine une semaine que c'est commencé, là. Et on a l'impression d'être un mois ensemble. C'est un gros bateau. <rire> un gros bateau avec plein de monde. Enfin, moi, j'adore ça. Ben, oui, mais oui, c'est rigolo, chez toi. mais est-ce que vous gagnez votre vie ben, Je sais pas si je l'ai gagné, mais j'ai une belle vie. Moi, j'ai une belle vie. j'ai jamais dit que mon vin était bon j'ai dit qu'il était beau ben, il est beau parce qu'il y a déjà plein de gens qui le font regardez ce que vous faites si c'est beau c'est bien si c'est pas beau arrêtez tout de suite quoi